À l'issue de ces deux jours, avec quoi est-ce que les gens vont repartir C'est quoi le pitch de ce séminaire sur le bon usage de la peur On va repartir du séminaire en sachant qu'on a des peurs humaines dans chaque situation où il y a du nouveau, où il y a du changement. Et d'abord de savoir que ça existe, d'abord que c'est une réalité qui fait des effets physiologiques. Et que ces effets physiologiques, soit on lutte contre, soit on a fait quelque chose d'utile pour agir. Première chose à faire que mes peurs au quotidien soient des moteurs pour agir. Quand on a peur, dans toutes les sociétés, on ouvre les yeux et les oreilles. Ça se voit moins les oreilles, mais les, oreilles et les yeux, ça se voit. Et on se mobilise. On commence à mettre en mouvement son corps. Parce qu'il va falloir agir, parce qu'il va falloir observer, parce qu'il va falloir sentir. Et les personnes à qui ont dit, mais on apprend ça très tôt aux enfants. T'as peur Alors ne regarde pas, alors n'écoute pas, alors n'y pense plus. C'est comme ça qu'on rate les examens. C'est comme ça qu'on qu a un accident. J'ai trop, trop peur, je ferme les yeux et je vois plus rien. Et j'ai eu l'accident. Non, il vaut mieux, quand on a un accident, ou quand on est en risque d'accident, d'ouvrir les yeux et d'apprendre à être prudent. Puisque la peur, ça augmente la vigilance, ça augmente l'intensité de la réaction possible. On voit bien que quand on a peur, on réagit très vite. Mais quand on bloque la peur, on a une paralysie. Deuxième partie du séminaire, j'ai eu des vieilles peurs qui sont encore là et que j'ai compensées. J'ai compensé en évitant les choses, en me coupant du monde, en essayant de tout contrôler, en essayant de me contrôler, pour ne pas montrer quand j'ai peur. Mais je m'empêche la solidarité. Je m'empêche de, de découvrir des choses qui m'intéresseraient. Je m'empêche de faire confiance à d'autres, parce que j'ai tellement peur que je veux les contrôler. Donc on regardera toutes les, ce qu'on appelle les défenses de peur. Qu'est-ce qui fait quand on a eu une vieille peur et que personne ne nous a aidé on a compensé avec des défenses qui, maintenant, commencent à être lourdes et nous empêchent d'agir. Limite limitent nos compétences, limitent notre énergie, elle limitent surtout la confiance qu'on peut faire aux autres. Donc le but du séminaire, c'est que les gens aient plus confiance en eux, qu'ils apprivoisent en eux ce mouvement de peur qui va arriver régulièrement, et qu'ils en fassent quelque chose de bienveillant pour eux, qu'ils sachent que c'est bienveillant pour eux, et qu'ils sachent comment faire quand la peur arrive. Et puis, qu'il sache qu'on a des tas de vieilles peurs, des vieilles peurs humaines, et qu'on a compensé. Le troisième volet, c'est de dire euh, intégrer en moi la peur comme une bonne énergie, comme la colère, et eh bien ça me permettra de dire, ben, là où j'ai peur, je peux me développer. Jung disait, dis-moi où t'as peur, dis-moi de quoi t'as peur, je te dirai quelle est ta prochaine étape de développement. C'est là que tu dois aller. Si t'as peur de parler en public, alors, c'est un truc que tu peux apprendre, tu as plein de gens qui vont t'aider. Si tu as peur de prendre des responsabilités, c'est là que tu dois aller, parce que c'est là que tu as envie d'aller. Sinon, tu pas peur, tu y penserais même pas. Question subsidiaire, avec quoi est-ce que les gens ne repartiront pas C'est-à-dire, où s'arrête ce stage Quelles sont ses limites Dans le séminaire, on va sûrement toucher des zones qui sont sensibles chez nous. Si j'ai peur de la mort, si j'ai peur de manquer, des fois je porte aussi la peur de mes ancêtres, de mes parents, bon, euh, ça je vais me percevoir que c'est une zone blessée de moi. Et là j'ai besoin d'en prendre soin. Je vais faire un état des lieux, je vais faire une cartographie de ce qui se passe, je vais peut-être sentir le, ce qu'on appelle notre scénario de vie qui m'a amené à, à me limiter parce que j'ai eu un certain nombre de peurs que personne ne m'a aidé à gérer. Ça ne va pas traiter ça, on va pas... mais la personne aura peut-être des éléments pour se dire « Je vois maintenant quel développement j'ai à faire en moi pour arrêter d'être paralysé par cette peur. Ouais. » Des fois, c'est le chemin de la thérapie, des fois, c'est aussi le chemin du développement professionnel ou personnel. Dans ce stage, comment est-ce que vous voyez, comment vous allez organiser l'alternance théorie-pratique J'expose des éléments, je les explique et je les illustre parce que j'ai rencontré des centaines de personnes qui m'ont appris des choses, et elles seront avec moi, et je raconterai. Et ensuite j'écoute, les personnes vont raconter des choses. Et ensuite on met en pratique. C'est-à-dire qu'on apprend quand on voit un PowerPoint, mais on apprend aussi quand on met en pratique. Une personne m'a dit récemment, pendant le séminaire sur la peur, j'ai raconté à deux personnes mes horribles peurs que je n'avais jamais partagées, j'ai parfaitement bien dormi la nuit, je me suis dit, il est temps que j'ose partager tout ça. Parce qu'elle l'avait expérimenté, on ne lui avait pas dit qu'il fallait le faire, on l'avait expérimenté. Donc j'ai un certain nombre de petits exercices simples qui permettent d'expérimenter in vitro, <rire> dans un milieu protégé, dans un temps protégé, s'il arrive quelque chose, je suis là, pour que les personnes partagent les choses et expérimentent ce que c'est. Un, de partager leur peur, deux, d'écouter quelqu'un qui a peur. Elle l'aider réellement, sans lui dire, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et à qui s'adresse ce séminaire Plutôt à des gens qui ont des peurs professionnelles Plutôt à des gens qui ont des peurs privées Des peurs dites ou des peurs non dites Je peux venir à ce séminaire parce que j'ai envie d'apprendre des choses sur le, le fonctionnement humain j'ai envie de, de me développer moins et d'accueillir encore mieux qui je suis et de développer des zones de compétences que j'avais un peu mis en sommet je peux venir au séminaire parce que j'ai des enfants qui ont peur je peux venir au séminaire parce que je suis enseignant et que je vois des gamins je, je vois des profs du conservatoire qui, qui ont des gamins qui échouent alors qu'ils ont le trac et ils savent pas comment faire je peux venir au séminaire parce que je suis au travail et j'ai un poste qui m'inquiète en ce moment que j'ai besoin de vérifier avec des collègues comment ça se passe mais je ne sais pas comment gérer ça je peux venir au séminaire parce que je je suis soignant, enseignant, thérapeute et que je ne sais pas bien faire quand je suis face à de l'angoisse. Je peux venir à plusieurs titres. Et donc c'est intéressant d'avoir le groupe le plus hétérogène possible parce que c'est là qu'on apprend le plus entre, dans les échanges et que chaque personne puisse apprendre à son niveau. Et est-ce que même ce séminaire peut s'adresser à des gens qui croient ou qui ont vraiment la conviction de ne pas avoir de peur Si la personne vient dans cet état-là et découvre en deux jours que finalement elle a des peurs au fond d'elle, des peurs normales d'humains, bienvenue chez les humains, Il va partir encore avec plus d'humanité et peut-être de, de, de sensibilité. Parce que si on, si on supprime les peurs de notre existence, on supprimera aussi une partie de notre plaisir. Si je veux avoir de la puissance, il faut aussi que j'accepte mes peurs. Et donc cette, cette personne qui viendra sans peur, peut-être repartira avec un peu plus de peur, mais peut-être avec un peu plus de puissance. Ça va avec